Bonjour Martin, c'est série 5 série 5, oui et Pablo si tu en okay. aussi, hein. comme okay. si tu veux aussi ok, parfait Uniment, un peu d'explication, comme tu peux voir c'est un, un voiture confortable non, c'est très grand et, mais très moderne aussi il y a une indication que ce n'est pas normal c'est un, une indication digitale que tu peux changer si la conduction ouais. et le confort on ne pas ressembler à la condition sportive. Tu peux voir qu'on change. Et tu peux utiliser ça pour changer toute la possibilité. Non Ça sert automatique de double embrayage. Je sais pas comment dire double embraré. C'est le typique de forme de chance sportive de BMW. Alors, nous commençons la sortie. C'est un bateau très grand alors c'est... On a les La condition... Caméra de recul. Oui, oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'indications pour voir d'un tour. Il y a des de, de, de ouais. caméras et ouais. du aussi. aussi. Ouais. Si pour toi et Viande, nous commençons avec la conduction confort. Ouais. Ok. Oui, Et okay. après ça, un moment de conduction sportif aussi. Ok. pour ouais, ok. Parce que c'est un voiture de famille. Alors, un voiture pour le confort. Non, mais tu ne peux pas oublier que c'est un BBV. Et alors, un voiture pour la conduction sportive aussi. Et oui Alors Martin, qu'est-ce que tu penses de la conduction de confort C'est euh, confortable, cette voiture C'est confortable Boîte automatique Après, parce que tu peux voir qu'il n'y a rien de, de problème avec le chance. Avec le sentiment de bêtises. Il n'y a rien de son à l'intérieur eh. c'est ouais. L'insonorisation est très bon Tu, tu n'y peux rien de l'extérieur ouais. C'est hyper confortable aussi Oui bien sûr Écran bien sûr. GPS Typique BM C'est avec un bon euh, indication de tout. Non? Avec un bon son radio. Radio, oui. Ok. Alors, nous changeons la conduite sportive. Ouais. Tu peux voir ouais. que tout est branché ouais. pour dire que c'est sportif et sans la suspension, les sans celle. celles. De... Alors, nous commençons. De la BMW. la possibilité de faire une conduction sportive mais contrôlée. Ça c'est un bel en route pour faire une conduction sportive parce que c'est un très bon coach. Est très agréable la conduction pour la famille mais je vais en conduction un peu plus okay. donc si tu veux faire demi-tour tu tournes sur le béton ici ah non non mais nous continuons non, Si tu on nous, nous continuons non mais pour faire ça nous changeons notre fois à la conduction eco eco en ce c'est pour utiliser la consommer moins les minimums c'est de... carburant. De carbois Si on le dit, c'est un cras à la caméra, mais c'est vraiment un beau bruit. C'est pas possible la conduction sportive avec deux vélos. Et... Mais tu, si tout est fait, je peux continuer. Et, et je fais un coup. Non, c'est le moment le moment. Si on se met dans le... Moi je suis très confortablement où le frein est automatique. Magnifique, muchísimas Gracias. Eh bien. J'espère. le start and Stop aussi. C'est très agréable hein, la caméra au recul. Oui, oui, oui. C'est plus facile. <rire> Attention que tu as un, un piquet d'éclairage. On voit que tu le cognes avec ta, ta porte. Et ici oui, c'est pour la porte, c'est pas pour le piqué. Pour le... Pas de problème, il est derrière peut-être. Ah, si c'est derrière, oui. Le mode... Okay. Ah. Oui, il est de Très bien. C'est un privilège, Martin. Ah. Oui. Oui. Et là, c'est de l'aide. C'est tout de l'aide. Oui, c'est possible. Ouais. Hmm. Il y a une ouais. de présentation de tout, c'est ouais. très facile de voir. Ouais. Et... Oui. Non, non, j'aime beaucoup la conduction de cette voiture. Et là, vous avez un rangement.